Yo, pas Vanizo comme mon chef gang, non? Yo, Vanizo comme on est, comme un artiste, comme un compositeur, un musicien, qui a produit. La nouvelle, ça fin tombé, Simon, un peu le monde dit, pays après le craser plat, vérité au récit sorti sous. Le mot sexy a implication implication en paquet de policiers selon sa chef-gagne ISO confirmé dans sa n'pral-tandie là. Je tiens encore, content pour me informer, nous c'est 7 mars 2023 ou sous ce certificat 23 réseau information. Et c'est moment, me informer, sur toutes dernières nouvelles, Kab Dominé Actualité en Haïti. Non quand chercher des informations, je sais qui ça qu'a passé. sexy enfin ils parlait mais cependant personne ne peut de identifier effectivement qui laisse pas qui laisse qui était sexy mais jean chef Gang ils ont confirmé là qu'on semble c'est si la police ou bien un gros complot qui monte ils ont éliminé un suspect potentiel en dans équipe base. Quant à pour et de laza, oui, ils ont confirmé chef là, il dans village animateur Dieu, animateur artisan, à vivre dans village dédié Dieu Eliane dans 5 secondes. Selon ça, nous pouvons le temps de ça, et c'est Iso même, chef gang qui confirme tout détail ça. Mais cependant, il y a un peu plus loin dans l'analyse la, là, il fait connait mais qui condition, mais qui gens, mais qui côté, et qui tout le monde tout, il vient mettre dehors comme chef gang haïtien, pas pa de connaître, et on peut le saisir, il y a un pilote qui figure dans l'analyse ça comme nous, qui savent pas ça, papa ici, que je me Mesdames et messieurs, pourquoi aller? vous ensemble avec nous Un peu la nouvelle là, c'est pour aujourd'hui là, le et finalement, nous nous mêler, et paysa. pays, il un rien pour sauver Si nous ne pas tête ensemble, le pays fini, gangler dans tout sens, et il à a pousser coup de Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. À village des dieux, repos, repos, repos. Ça dit, village-là, son refuge. Pour les persécuter, et pour les persécuter par des agents de la PNH. Des boussants tout paniquer, la police a traqué ou elle prend refuge dans un village de Dieu. Monsieur dit que le simple fait que la police, c'est qu'on a emmerdé Ed Laza. Eh bien, Ed Laza habite village. Pour lui venir, refuge, là, Et eh, Monsieur dit, malgré tout, oui, nous pas nou dire Ed bandit, eh, Sauf que Monsieur dit, Zam Ed Laza. Ou même il n'y a pas, pas illégal. C'est lui de est Zam, illégal donc Ed Laza gainer Zam illégal lui même. Pas un problème. Son pays difficile, <laughs> son pays est difficile de yeah, si Ed Lazar, c'est, bon. Et de la, ça t'est programme, là, de la, la, pour de de la, pour nous comme ça chaque de la, pour de la, de la, de la, les la, la, de la, la, de de nous connaissons ça déjà. C'est style de mafia. J'ai cherché à plaider, à dire tel bagaille, tel bagaille, à venir vous remoutir. Et dans habité le village, je le dis. Ouais. Jusqu'à présent, il pas de gens qui ont dit dans la banque, si les veux. Il n'y a dans sens. Et ils ont des hommes dans même sens. Je dis, ils n'ont pas d'hommes dans sens. C'est ils ont des hommes dans même le pays difficile. Dans le pays difficile. Tant ça. Est-ce que nous, ça, Est-ce que nous, ça, passé, je là? dit, c'est que mou. -e. <laughs> oh, c'est je ne fais mal? Ou -e je ne fait, pas de policiers, imbéciles? mal? Ça est important. Non, sorti, zo, ah. Pendant tout nèg d'affaire, qui a toute nèg tout a parlé sur dossier sexy, vous n'avez pas dit ce qui passe. passé. Il bon, <laughs> y a des gens qui viennent faire pile, ils viennent parler pile, ça après sortit Iso. Bon, ça, ils sont suspects. C'est laisse Iso parler, ils viennent tenter sa analyse. Iso, c'est le premier nèg qui a eu une formation sur ce qui passe. passé. Comment le fait qu'on ait ces policiers tués sexy société ils ont ces premiers qui gagnent des tailles sur l'amour sexy comment le fait comment le fait gagne temps qu'on est ces policiers tués sexy quand il y à enquête continuer faire diversion sur les réseaux sociaux parce que là on a tant nous comprendre. Oui? ils ont ces premiers monde qui ont un petit détail sur l'amour sexy comment le fait qu'on est <laughs> Suivez mon regard. Bonjour à Est Est vous. Est-ce que nous ça Est-ce que nous sommes passé aujourd'hui vous c'est que Ouais, je ne fais mal. Ouais, je ne fais pas de policiers bêtis. Moi-même, nous te dis que c'est photo sexy. Ok, pour que dans le village. Journaliste, ok, qui t'a dit sexy, non, gang, baie, si, si, c'est la ça, ça, des N'importe le. Comme nous qui fait, n'importe nous montrer nous photo dans que dans village la guillotine de Lazare est-ce que nous songeons pour tant de ça veilla on va de bravo peut-être mais ce pays ça faut commencer à prendre remède tout d'abord derrière son société hypocrite il a coupé douette cap bailler manger monde cap défendre intérêt il a tout bon oui c'est eux même c'est lui-même il a taclé et yop applaudi moun ka fè diversion ka fè ou danser sous misère yo ton pile nan noyé e gras si pas de tete, nous nou patap jamais jam konen. si Ed laza animateur peuple là habite habité en un village de dieu si pas de bon la police malgré tout démasque ou t'a fait yo pa t'ap jam découvrir ak facilité on écrit les collègues octavius qui t'a commandé sous guédon, aura l'app konza. Si pas de gon tete, pays y'a l'app jamb konne gros chef gang, nan port de paix, kap commandé en la croix Joseph, qui relè Eric Prosper, que peuple a lapidé, que monsieur Tombé. Si pas de gon tete, nous valab jamb tandon nek qui le 50 dangers, qui actuellement en bas code. Si pas de tete, nous valab jamb kon chef gang qui relè Carlo Petit Homme, Alias Timakak, qui a commandé la boule. Monsieur le premier journaliste, qui dit qu'il chef gang qui prend la boule. Et si pas gagné, qui fait, mais ça a Parce que monsieur ancien soldat Anel Joseph, monsieur s'est allié village de Dieu, allié il si si a pris. Paysable, je m'en compte, si pas de gonté. Si l'État n'a pas fait, pas responsable, fait partie de la déjà. Si pas de gonté, nous avons besoin qu'on ait un chef gang qui le Dominique Hiller, qui a commandé dans la cité doudoun. Doudon. Nous avons besoin chef gang qui le Y cap commandé parce que yo masqué visage yo mais nous-même nous déteinté yo si pas de gontété nous pas jambes connaît on qui semblons parlementaire qui semblent ministre alors que son chef gang qui est le Jeff la rose cap commandé canaran si pas de gontété nous pas jambes le artiste la parlé de General bogui qui est-ce qui bogui si son chef gang cap commandé titan 1 si pas de gontété nous pas jambes connaît il y a un puissant les gens de Nîmes, qui t'a frappé avec vite l'homme, qui tombait en bas balle, tes gains avec 400 maozo. Si pas de gon tété, nous voilà chef gang qui est Albert, qui est assassiné, qui tuait tête-lis, non, en 14 février l'année dernière, pendant que as fait jalousie, et monsieur t'estime, te même t'es paniqué l'empile, tu as toujours cherché chercher, qui est capable l'information la mi-temps. Si pas de bon tété, nous voilà que j'aime qu'on est, les juniors alias, non, non, comme toujours vois, montrer là, qui est dans base Tizo, dans base vitel qui est un puissant kidnappeur, qui ki t'a commandé en bas torsel, si pas de pas de ça, yo. Ça lui dit que, il a fallu un T.T. pour nous découvrir, on est que la police arrêtée, même inspecteur de police qui t'a arrêté là, qui connaît mission la prison, qui est le black, délaisse, délaisse, alias black, qui qu'il t'a commandé fontamara. Monsieur, tellement criminel. Monsieur, tué un inspecteur de police. La police arrêté, monsieur. Monsieur, campé devant policier. Monsieur dit que si inspecteur a été levé, il a le tiré l'encore. Nous ne pouvons pas faire ça. Le mapa information, sa, monsieur, met deux dans en tête. Monsieur dit, nous t'étais. Black dans la prison. Je qui côté? Monsieur dit, nous sommes là. Je dit, oh! Ou non, bon Dieu. Black, monsieur, était dans la prison. Monsieur, sauvé dans la prison. Monsieur, vina, commandé dans la base 400 marozo. Actuellement, Monsieur allait dans le village de Dieu, nous voulons pris des ça. Et c'est ça que t'es mis gourmet en Tiboua et village de Dieu. Parce que d'un côté, tu veux installer en quoi Fontamara. Tout le monde met deux minutes de dans le monde. Tiboua pas de des bagages Parce que monsieur tellement criminel et actionné. Si pas de gêne, tu n'as pas pris des bagages pas de Tu pas travail pour détruire personne. Debout dans gang, ou as senti que détruit. Pour pas détruire gang, vous ne pas rentrer. Debout dans gang, m'a ne peux pas dénoncer, C'est ça le travail, moi actuellement en jeune femme surtout dans le pays d'Haïti. Évitez prendre ou libre dans mes Bon, Même si vous êtes contre les dans. vous n'avez pas de machines, vous avez deux pieds. Marché sous deux pieds. Vous n'avez pas de limites, vous avez des usures. C'est si poussière, ok, poussière, Haïti bouqueté. Parce que Haïti a plein de poussière là-dedans. cest à dire que le pays s'est tellement vite compliqué. Suis évitez prendre ou libre. Évitez le marché frité quand il parce que pays a été compliqué. Il y a une question de trafic d'organes en plus, de kidnapping qui fait à Haïti. Il y a une pile de jeunes qui ont Il faut que nous prenions précaution lorsque nous vivons dans un pays difficile. Et il y a documents importants. Toujours mettez en côté ce qui est courant pour courir avec vous. Acte de naissance si ou passeport, sous licence. Quand banque ou sous des mettez en côté, mettez en plastique, et puis début de courir, ou tout le monde passe même Bon, si vous êtes dans le y a une difficile et compliquée. Surtout dans Porto-Prince. Parce que comme je ça déjà, si par un qui fait là, tout le bureau est là, il a quitté Porto-Prince à l'installation du miraguane. Si j'aime dis ça déjà, je m'en vais à Haïti là avec, il y a l'autre un autre qui l'accuré, la fontane. Si un n'est pas fait Porto-Prince là, parce que pas de problème, il n'y pour mener tout le monde là côté la fontan là la, fait fait chacha et l'autre bois là dans dans euh comment côté sa relait là et l'autre bois là dans cassagnol là dans cassagnol là là ça dit dire pas de pour mener la fontaine la caillou pas gonblé de disponible pour mener de la riel en monte descend monter sortir descend plus madame niol gaino pas gonblé de disponible pour eux non pas gonblé de pour mener chaque ministre la caillou ça dit dire si rien yon yon pas dit la rapide en vérité tout l'État a obligé de déplacer pour essayer de faire un petit côté dans un muscadéen. Je ne sais pas. Parce que, bon Mathieu fait des bas Il y a bagay que, Jodi là qui représente une menace, un danger. Sous pays à c'est qui ça Parce que, gens qui a fréquenté gangs criminels, ça, yo yo à tous les niveaux. C'est-à-dire, les qui sont sur réseau, par exemple, doit comprendre, aujourd'hui. dis, ça fait live à un chef gang. Pensez que vous n'avez ça, c'est l'argent social. Non, ça déstabilise déstabilisé le pays davantage. Comment vous n'avez faire fait émission live et puis le chef gang, li live avec l'artiste, il fait ça en pile. Et puis, coudé dans ses yo il prend les médias, il fait la rare. tout. Bon, d'où Qui ça gang na? Gang, c'est gang. Son groupe. Le goun y a pile pilatis, il a fait live qui est ce qui est l'avion mou a ISO. Qui ce que vous là Comment vous faites un contact Izo? Moi-même, oui, ne vais pas faire un contact Izo, parce que moi-même, je cherche des tas de gagnants, je faire un contact Izo. Comment l'artiste a fait un contact Izo? En pile là, il a fait live, il n'a pas vivre en Haïti. Sous base que vous avez peur, il n'a pas vécu en Haïti. Comment vous faites un live Sous Instagram, sur Facebook Comment vous fait live avec ISO C'est un son danger sont des pays liés à la société. Parce que, pour comprendre, les gens qui ont parlé avec tout, ont conséquences. Nous, nous, pour pour artistes, journalistes, qui prennent plaisir sur nous, nous, nous, nous, nous, qui nous, live, nous, nous, nous, Parce que nous, nous, le Amérique est à bousquer Ben Laden. Yo pas seulement checker Ben Laden, non. Yo te essayé. yo pas épargner personne qui te kon collaborateur monsieur. De près ou de loin. A dit, si on joue décide tout bon pour attaquer Bandi sa yo, yo pas seulement attaquer ou non. Yo attaquer tout le monde qui kon collaborer avec yo. Sou qui base mon journaliste a passé 30 minutes, 30 41 heures d'interview. Avec un chef gang, ou c'est allié l'automatique. Par exemple, sou ben Laden, le américain tape cherche ben Laden, pas épargner personne qui collaborat, monsieur. Ça dit que, autant de fois nous isoler gang, yon, sap et pays ya. ça a aidé pays. Ça dit, autant de fois nous prenons distance à qui ça a empêché ou allié. Ça dit que collaboré associé ou, à gang, gang n'est pas normal. Ça arrive l'heure ou pas de sommeil. Parce qu'on habitué habitué à collaborer avec vous, vous avez pose des questions. Et vous avez une enquête qui est gen question. Vous avez des Haïti actuellement pour répondre à une question très bientôt. Parce que pou collaborer, vous avez un contact, vous à la journaliste pour les chitaires ou dans le Haitian, c'est parce qu'on a un contact. Li. En matière d'enquête criminelle, faut pas jamais ignorer l'enquête de proximité. Il journaliste très bientôt qui pouvoir marcher, monter, descendre la justice pour répondre à une question sous collaboration avec des puissants chefs de gang en Haïti. Il y aura les tiers et telus. Donc, on continue, prends distance avec chef de gang. Moun sérieux pas dans live avec mon bandit criminel, iso Et puis on prend parce que pas oublier. Ils ont une forme de prendre pou yo pour continuer à gangsteriser, terroriser le pays. C'est utiliser série de artistes malheureusement, pour faire couverture pour eux. Et quand ils ont tout dans le pays, on profite du rapport ULCCA, quand pile ont tout dans le pays, pour blancher gros l'argent, ils ont utilisé série de personnes dans la presse pour faire ça. On ne peut pas ça. Mais ça ne peut pas passer à tialan dans les lèvres. Je ne peux pas prendre monsieur, même si vous son. Et merci à Média en ligne qui te permettent de m nous ça son Sansasoli. Je crois c'est IPRA, ou bien IFRA Info, on bien comme ça. histoire il y jeunes garçons. Je monsieur, de en vie coulée dans si les yeux. moun vous L'homme fait qu'à dénoncer Bellet on paquet vient créer faux compte de Bellet pas bah un pas un alors que ouais moi-même nous sommes béni parce que tellement il y a monde qui a prié pour moi nous sommes boule bénédiction moi me dit ça déjà Bon dieu toujours permettre moi gon gens pour me river pour pour démasquer parce que me dit nous pas gens fait mentir sur monde des problèmes dit on bagage raison pour ça Ima bon bon par exemple m'a vinn sou li d'alheure moi dit que pendant m'a menon enquête ou aide laza sexy section d'un village de Dieu nega faire rara ou pas ouais bon dieu dé légé anges dans ciel là li fait moi même encore vinn défendre Thierry ki yo t'a fabi dans prison <laughs> dans les biens oui des moun ki dit qui te ki té nèg la mangou dégal avagizo ki té dans prison di a, a. moi monsieur son abu a fait malérié m'a mandé commissaire même si Web, oui, monsieur va fin bien avec <laughs> la fontan lui Libé, fait libérer monsieur heureusement vous voyez monsieur correctionnel monsieur libéré bon bon bon dieu dans le ciel là dès les bons anges calé en de la radio caraïbe pendant mon chape parler mal oui et puis bon dieu fait <laughs> li rivon côté li dou pas ouais garder sexy là mon té manager li font route mais pas bah, font un de bah, problème monsieur si guerrier dieu sur la johnny ferdinand parce que bah elle dit monsieur, pas bah nous, nous, dire, quittez pas nous, si nous, nous, nous, mission nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, le nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, route nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, ça nous, pile pas nous, nous, nous, nous, Toujours bon nous, nous, nous, on lui met à créer avec là. Et ça te de se sexy pa, a Pas À part toute cause de a parlé, lui met exécuter monsieur Touy. Parce que la vie, tu es prêt ou m'amener dans base et puis pa n'as pas abusé, puis pas payé. Des pas dans Fifli. <laughs> ou bon, comprends, zabdo, nan dit, sa as dit, tu as Qui donc la société tu Si moun belle, partners, si tu as dit, tu ça te tu as dit, tu et sa tu as dit, tu as dit, tu as dit, Monsieur t'est passé comme ministre de l'Intérieur, son privilège que Bellet a supposé gagner. Alors que son malandré intérieur, lui plus a corrigé neuf, qu'elle supportait Bellet, pour Bellet a sorti côté lia, comme étant le ministre de l'Intérieur. Gonzagde, n'est-ce que n'a pas besoin de monsieur. Elle pas besoin de l'homme tout. Elle ça déjà. Bon Dieu, Arvem, en pile bagaille, même bon, quand vous avez fait abjeter de l'eau pour t'été. Elle vous pas le de à elle n'a pas à moi même, quand on est là, des gens qui ont de cause de crédit, debout a des attaqué, on voit quoi de ça, je sais, oui. des tout le monde pour Y'a dit, ils de dit, dit, ils dit, ils ont dit, ils ont ça m'y ont dit, Maurice? ont dit, t'es ont dit, ils travail pour la République? Ou pas comprendre ça, c'est ou pas comprendre l'importance travail, mais les deux jours, calé ou pas comprendre. Tendez, histoire, jeune garçon, ça. Monsieur soit Je suis je suis malhonnête, et je ça. suis je je me retourné, je suis arrivé ici dans la nuit, je suis à la pitié, je pas la que devant suis allé Le jour, je suis je suis la des gens qui numéro Quand gens qui je qui je suis à peine Quand je Jenny, dis à faire 4 jours dans la rue. Je n'ai pas mangé, je pas suis toute souffrance. Oui, avez dit je dis à faire 4 jours dans l'arrière. Si parce que ma tête me le dans la Je ma tête, ma Oui. Avec je là ma Papa, ils sont haïtiens, maman, sont maman, sont Maman, tellement à mangé, la me <inaudible> Maman va mais elle veut vivre avec moi-même. Parce que l'aime c'est domaine, domaine c'est un bout Avec les gens qui sont venus, on a qu'ils ont venu, ils ils ils ils jours, juste ma ça. C'est aujourd'hui que je développe un appel international. Le téléphone m'a dit, je ne parle pas comme même Depuis hier, je ne vais pas manger pour arriver à ça Je dis qui je Pour Pour arriver aujourd'hui, je ne dis pas à n'importe 10 Depuis hier, je ne vais pas manger. Je cherche l'eau qui dans mon voiture. Je vais boulonner sang qui est dans mon moins qui a bouleversé Mais mon petit téléphone, mon téléphone m'a dit, il y a une en haut. Pendant ma devant je prends un téléphone dans le Je suis dans dans Je suis dans moi moi j'ai avec un passeport avec gagné tout le temps le cas tout le monde moi pendant ma débile pendant ma maman je moi moi faire un pile et comment dire un pile un pile un pile d'intervention pour ka faire quatre là quand est à à la table je suis comme si je qui est connu dans Parce que dans Avant, j'ai vraiment de la manger. Il fait mal il dit que j'ai un problème. C'est ça que fait jour à Il fait deux jours sans manger. À nous, j'ai l'air de Je À l'air à la téléphone dans là, moi de la table, la Je la la mon pour me tête c'est Pour je pas courant, c'est par soleil, 25 gouttes, Je 5 dans Ça m'a demandé, moi-même, Pierre James. Ça m'a demandé, pour nous aider. Je grand pile, grand pile. qui moi-même, qui m'a dans mais par rapport matin, sur toute ma chaîne machine café, en pile de gens ne cap fait ma tête, mon seul Je que nous, nous tous ces frères, nous avons tous ces séries. Nous avons entendu nous, pas l'argent de 20 ans. pas la loi de son affaire, parce que chaque monde a chaque monde a Moi, même, je peux pas eu envie de Pierre James, je n'ai pas de faire mal. C'est ça fait juste pas entrer pour ma côté de la télé, de parce que nous avons des monde qui boule dans la ne presque pas de la Oui, qui Oui, Oui, y a un midi, de qui Mesdames, que ne pas là, Même suis là, je suis mesdames je suis là, vérité. suis là, je suis là, je suis là, je qui, qui, ticran, qui tourne à quelques de gains je dis que je Je suis là. Je suis là. Je qui Je Image, monsieur, n'est pas trop vraiment trop trop clair parce que me décerf font capture, me pour un screenshot, pour dit montrer une photo parce que me pas prendre une vidéo, parce que m'pas forcément quoi de média, mais c'est pas là vaciller et me tomber sur les c'est actualité me toute l'équipe là, et parce que me dit ouais que ça, monsieur Abdial, est touchant. M'a demandé la police, gardez sous l'écran anti ou bien aller sur Facebook sur actualité gardez visage, monsieur sont malheureux, qui perdent du tout ça, ils ont gagné. Alors que M. pas, depuis an 6 ans qu'on ça M. Dillepap vit à Haïti, on croit Monsieur M. Dillepap à Haïti un petit monde, parce que le un plan, Vina à Madame Nitre Dominicaine, qui a semblé petit monde pour les tourner à la carrière. Ce n'est pas grave qu'il a passé là, oui. Et pour un les fait diversion, son série de val pas de réseaux sociaux, et puis qu'a ont pourri ça, vos gens qui ont suivi. Yo. Pour yon comme si fait moun blie, vrai problème société. Mais m'attendez un jeune garçon comme ça, moi-même qui me fait mal. à la police. T'en prie souple. Protégez le jeune garçon ça. Et puis m'attendez soi-disant, entre guillemets, autorité. Yo. Et monsieur monsieur. Ariel Henry. Ministère Affaires Sociales. N'a pris tal, n'a gaspillé l'argent, monsieur. Et que pitié pour le peuple haïtien. Donc la police, il prend image, monsieur. Monsieur, ce sont qui est en difficulté, qui besoin de support. Si y en a qui a supporté, monsieur, aidez, monsieur.